Bienvenue au Grand Palais de Paris. On nous l'a promis, ici un autre monde est possible. Bon, pas pour tous. -ce qui se passe Cette fabuleuse exposition qui s'adresse à... Je ne sais pas trop qui... Euh, nous propose des solutions pour changer d'époque. Enfin, quand je dis nous... Quand je dis nous, je parle des patrons et des lobbyistes, peut-être de certains politiques, comme ce ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, qui ne s'est pas arrêté à un stand, il est simplement venu faire une espèce de démonstration. Et aussi sont présents des crieurs d'alerte que trop peu entendent. Un des stands les plus fascinants qui nous donne des solutions pour changer d'époque, c'est le stand mask Book. Hallucinant La nouvelle époque promise est polluée. Alors, autant s'habituer à nos nouvelles apparences quotidiennes qui masquent nos bouches et nos narines. L'évolution est en route, hein C'est clair, on nous promet l'enfer. Ensuite, un fabuleux stand. Un syndicat pour les patrons. Vous n'y croyez pas Pourtant c'est bien vrai. Ici, le syndicat fait une veille juridique et sociale pour les patrons. Alors attachez vos ceintures. L'une des solutions qu'ils propose pour améliorer le climat est que les premières heures de conduite des futurs automobilistes se fassent non plus en voiture polluantes mais en jeux vidéo. Cela leur fera gagner quelques heures de conduite avant de devenir de vrais pollueurs. C'est pas gagné. Pendant ce temps, Evian tente d'hypnotiser les gens. L'Oréal essaye de trouver un lien avec l'amélioration du climat simplement pour se montrer. Et une recyclerie nous apprend à préférer les produits chimiques au désherbant manuel. Je cite, c'est plus facile. Bref, ici on ne voit pas plus loin que le bout de son logo et c'est bien dommage car les effets à long terme risquent d'être irréversibles et la Terre risque de devenir le portrait exact de l'enfer. A 70 euros l'entrée et au prix trop élevé des locations de stands, j'ai entendu parler d'environ 3000 euros par jour, c'est sûr, grâce à cette exposition, un autre monde est possible. Fait d'inégalités, d'injustices et de souffrances. Reste à comprendre ce que leur monde a de nouveau.